Autour du web marketing, euh, qui sont classés dans le numérique, mais pas que, puisqu'ils sont parfois classés dans le marketing. On a des profils d'autodidactes, des gens qui arrivent du journalisme, des gens qui arrivent de, de plus du contenu, des profils très divers. Profils très divers, pour le coup, euh, où là, on a quand même beaucoup de profils qui se présentent. Euh, et un volume d'offres qui est plus faible, même si c'est en progression, on a un volume d'offres qui est très, très nettement en dessous de, des métiers très très techniques. Donc déjà le premier constat c'est que plus c'est technique, plus euh, on a des difficultés à recruter. Si j'essaye de faire un petit focus sur ce qu'on vit nous en PME, on a mené une étude au CIRPIN qui est disponible dans, sur le site Cirpin en intégralité, qui s'appelait Compétences numériques 2020, sur lequel on a questionné donc des dirigeants de, de PME mm -hmm. sur leurs difficultés, comment ils recrutaient, quels étaient leurs métiers là globalement sur les métiers du développement et les métiers sécurité, système et réseau, ce qui nous a frappé parmi les enseignements, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par du relationnel, mm -hmm. euh, par des stages de l'alternance qui sont des excellentes voies d'insertion pour ces candidats. Euh, le niveau pour nos entreprises de recrutement sur ces métiers-là, généralement les bons niveaux c'est autour de Bac plus 3 à Bac plus 5, on va dire que ça se situe assez bien sur ces sur ce niveau Donc, de les niveaux de licence professionnelle, de master d'école d'ingénieur. Uh -huh. euh, toujours dans ce qui est assez frappant dans les méthodes de recrutement, c'est qu'on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la personnalité et pas qu'à la partie technique. D'accord. Donc la mise en valeur du candidat, de, de, de ses passions personnelles, de ses choix, voire d'une double compétence, de quelqu'un qui aurait fait une réorientation après un premier parcours, ça va être très, très apprécié. Donc on ne focalise pas forcément sur le savoir, le savoir technique, mais aussi sur le savoir-être, le savoir-faire. Exactement. Donc euh, on va regarder des choses, on va regarder de l'orthographe, on va regarder du comportement, on va s'attendre à ce que le candidat, effectivement, ait beaucoup de, de savoir-être, et les candidats nous envoient souvent des CV qui sont très techno, qui sont juste des collections de bibliothèques de langage ou de formation, mais on ne capte pas la personnalité, donc euh, surtout de ne pas négliger ces, ces aspects-là. D'accord, donc on ne peut que recommander à nos jeunes et à nos personnes en une professionnelle de s'intéresser à ces métiers car il y aura vraiment des grands débouchés actuellement et dans les mois à venir, les années à venir. Ça c'est certain, on ne peut pas envoyer tout le monde vers le oui. numérique non plus, il faut qu'il y ait quand même une petite fibre, une petite passion, mais sur les débouchés il n'y a pas de souci. D'accord. Vous, euh, en, tant que, euh, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez mené des actions extrêmement spécifiques pour répondre à des besoins euh, en recrutement Vous parliez tout à l'heure euh, du public féminin. Est-ce que vous avez engagé justement des actions euh, pour répondre à ces pénuries de profils Alors, on participe autant qu'on peut, puisque on, nous regroupons donc des, des PME. Donc, on participe autant qu'on peut à aller faire la promotion des métiers. Donc, ça se passe dans les forums métiers. Ça se passe aussi dans les conseils de perfectionnement de diplômes pour essayer de faire en sorte que les diplômes colle de plus en plus à nos actions, ah, pas, il y a eu des actions spécifiques qui ont été menées sur la métropole bordelaise pour aller vers les lycées mm -hmm. pour euh, expliquer aux lycéens ce qu'étaient nos métiers avec des étudiants, des, éventuellement des jeunes créateurs de start-up, des, des salariés de nos entreprises qui pouvaient en parler, leur donner envie. Euh, on a également, au niveau du CIRPIN, été euh, à l'origine de la co-création d'un diplôme avec l'Université de Bordeaux, euh, qui est une licence professionnelle qui vise à former des commerciaux, puisque là aussi c'est un métier qui est extrêmement en tension, qui touche deux domaines en tension, le commercial et le numérique. Tout à fait. Donc sur lequel on a créé un, une licence professionnelle accessible au Bac2. Donc on essaye de faire tout ce qu'on peut pour aller euh, dans on la mesure de nos disponibilités, puisque c'est des chefs d'entreprise et plutôt des gens qui sont bénévoles. Donc s'il fallait retenir une idée, le secteur numérique, un secteur en pleine croissance, en pleine mutation, en pleine transformation perpétuelle, mm -hmm. avec un fort potentiel de recrutement, oui. sans profil, on va dire, extrêmement spécifique, c'est ouvert à tous les âges, mm -hmm. euh, hommes, femmes, mm -hmm. euh, et donc une, une présentation du numérique qui est encourageante pour les personnes qui souhaitent s'insérer dans, dans ces métiers-là. Exactement. Merci <rire> Madame Passomère pour Merci. cette présentation. Merci bien.